Je suis de, de Gandiol, qui est une, une commune au nord du Sénégal, donc dans la région de Saint-Louis. Khakatay est une organisation non gouvernementale donc qui a été créée en 2012 suite à une double expérience migratoire de, du fondateur, du président fondateur, Momo donc qui est passé par les pirogues en 2006 pour aller en Espagne et qui est retourné en 2014 pour s'installer au niveau de, de Gandjol, donc pour travailler dans le développement communautaire. Khatai travaille pour lutter contre les conditions d'insécurité, de migration des jeunes africains, surtout sénégalaises et plus localement au niveau de Gandjol. Donc dans cette lutte, Khatai travaille sur deux axes. Euh, l'un c'est migrer un droit et l'autre c'est Gangjol et l'Eldorado. Donc Gangjol c'est le paradis. En parlant d'approche, Kakataï euh, euh, essaie de créer des initiatives. essaie de créer des initiatives dans le sens où euh, sur la partie sur l'un des axes qui est migrer en temps droit, la partie migration. Donc, on est sur la partie sensibilisation, sur la partie d'information et tout. Donc, on essaie de, voilà, de, de, de, de faire des recherches sur des bonnes informations. Et tout est basé, donc, je l'ai dit tantôt, sur la, sur la double expérience migratoire de, de, de Mamadou, qui est le président fondateur, et qui a écrit un livre pour parler de... de, de qui, qui, qui, qui s'intitule 3052, qui parle de son chemin d'ici à Murcia Et je pense que c'est cette approche-là qu'on essaie de faire. Euh, autour de la, de la migration et sur le développement communautaire on essaie de faire aussi une approche très participative en, à travers la communauté. Ici on vit avec euh le concept de mnenek en Wolof qui signifie que tout est possible. Donc on essaie aussi de créer, de créer des alternatives, des opportunités pour les jeunes de la communauté de se former et d'avoir plus de capacités à pouvoir être au-devant de la, de la scène. Sur le côté environnemental et tout, on essaie d'utiliser de l'énergie renouvelable donc avec l'énergie solaire qu'on utilise ici. C'est vrai qu'il y a des problématiques, il y a des contraintes mais on fait notre partie par rapport à, à l'environnement. Et euh, au tout début aussi, on faisait un programme de, autour de l'environnement avec euh, la préscolaire de Pilote Bar et beaucoup d'écoles écoles primaires au niveau de Gangjol. Donc, euh, c'était de travailler autour de l'environnement, essayer de sensibiliser euh, à, au fait que voilà, la planète ne nous appartient pas, nous, à nous seuls en tant qu'être humain, mais on le partage avec la nature et qu'il faut bien euh, en prendre charge pour laisser un bon héritage aux générations futures. Le développement communautaire est très large. On essaie de toucher tous les domaines, tous les secteurs pour pouvoir apporter une réponse positive et une réponse locale de manière à des, à des, à des problèmes globaux, donc, comme le dit le président souvent. Et euh, sur cette partie communautaire aussi, il reste beaucoup à faire, mais on pense qu'avec euh, notre travail et avec notre ligne de travail, donc, on pense... À aller très loin par rapport à, à, à cette réponse positive à apporter des impacts positifs à, par rapport à la, à la construction de la société.